Comment se créer un environnement de croissance quand on est entrepreneur C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Vous ne me connaissez pas je suis Izika Tala je suis consultante en personal branding internet stratégiste geek à talon haut, et j'accompagne les entrepreneurs pour qu'ils aient plus de visibilité plus de notoriété et bien sûr plus de clients grâce à internet aujourd'hui nous allons parler de croissance comme d'habitude j'ai mes petites notes des fois c'est des graphismes, des graphismes. Euh, donc aujourd'hui je vais vous parler de comment créer un environnement de croissance Dernièrement, le monde a changé. Entre euh, le confinement, euh, les confinements, les différentes règles, les restrictions, euh, les, les couvre-feux, etc. Le fait de porter un masque, euh, le fait de ne pas pouvoir toucher les gens, etc. Eh bien, le, environ, votre environnement a changé. Pourtant, en tant qu'entrepreneur, vous devez maintenir un environnement de croissance. Alors la première chose, qu'on va voir donc quatre parties. La première partie c'est pourquoi vous devez euh, aujourd'hui créer un environnement de croissance. Je vais vous expliquer ensuite comment créer un environnement de croissance. Euh, ensuite, qui peut vous aider à créer un environnement de croissance. Et ensuite je vais vous partager ma solution, celle qu'en tout cas moi j'ai mis en place. Alors pourquoi est-ce que aujourd'hui vous devez créer un environnement de croissance tout seul c'est difficile de réussir pourquoi parce que personne n'est derrière vous pour vous dire est ce que tu as fait ci est ce que tu as fait ça est ce que tu as fait ci est ce que tu as fait ça et si même si vous avez des collaborateurs vous êtes en haut de la chaîne donc personne n'a le droit de vous dire tu as fait ci, tu as fait ça et donc c'est extrêmement difficile de pouvoir garder le focus jour après jour, non-stop. Alors oui, vous allez certaines personnes vont être trois semaines de focus, une semaine de fatigue, vous allez peut-être être plus productif le matin, moins productif l'après-midi. Et en fait, il vous faut créer un environnement de croissance pour justement être entouré de personnes qui sont meilleures que vous. Alors je suis d'accord qu'aujourd'hui, peut-être, dans votre environnement, vous avez des amis, vous avez une famille, vous avez un chéri et des enfants qui croient en vous, plus ou moins, en fonction euh, des, des lieux. Mais euh, ces personnes-là, bien qu'elles vous aiment le plus possible et que vous les aimez d'un amour inconditionnel, ne sont pas les personnes qui vont vous faire évoluer. Bien au contraire, ces personnes-là vont avoir tendance à vous dire « Ah mais c'est bien, tu fais ce que tu veux quand tu veux. » Euh, non, je fais pas ce que je veux quand je veux, j'ai une entreprise à faire tourner. Oui, mais tu es libre, tu peux travailler d'où tu veux. Euh, oui, mais il faut que je travaille quand même. Oui, voilà. les gens vont avoir une vision de votre vie, limite vous gagnez 2000 euros, ils vont vous dire, ouais c'est super, tu as gagné 2000 euros, tu devais être content. Non mais 2000 euros en tant que salarié, c'est pas 2000 euros en tant que professionnel. On enlève la TVA si vous en avez une, on enlève les charges, on enlève l'ursaf on enlève tout ceci. Euh, un peu de publicité, quelques logiciels, il ne reste pas grand chose hein, pour vivre. Donc, la première raison, euh, le pourquoi. Pourquoi est-ce que vous devez vous créer un environnement de croissance Eh bien, c'est de vous entourer de personnes qui sont meilleures que vous. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est que si vous êtes la plus intelligente de la salle ou si vous êtes la plus riche de la salle, la personne, hein, vous n'êtes pas dans la bonne salle. Et euh, la, la principale difficulté, c'est quand on est à un niveau moyen, ou même débutant d'être dans une salle où il y a des personnes qui sont au-dessus pour vous montrer que c'est possible pour vous tirer vers le haut parce que lorsque vous allez échanger avec ces personnes, elles vont vous dire « Non mais moi aussi j'ai vécu ça, mais j'ai mis ça en place ce qui fait que j'ai eu beaucoup de résultats par rapport à ça où j'ai testé ça, ça n'a pas marché, j'ai fait ça j'étais en contact avec telle personne et tout ça, ça va vous donner un cocon de réussite ça va vous donner un environnement de croissance, donc entourez-vous pourquoi s'entourer euh, pourquoi créer un environnement de croissance Eh bien c'est tout simplement pour voir des gens évoluer et se donner tous les jours la motivation d'évoluer alors comment est-ce qu'on crée un environnement de croissance? Je vous le disais tout à l'heure, vous avez vos amis, votre famille, etc. Mais comme moi, peut-être que la plupart d'entre vous n'ont pas euh, dans leur famille des entrepreneurs, encore moins des entrepreneurs du web. Et c'est un peu difficile de dire oui, j'ai passé trois jours à créer un tunnel de vente. Les gens ils vont pas comprendre. <rire> Donc la première chose, euh, le premier comment faire partie d'un comment se créer un environnement de croissance vous avez tout simplement la possibilité de, la possibilité de faire partie d'un groupe des groupes vous en avez plusieurs sur facebook vous en avez maintenant sur linkedin et en fait rentrer dans un groupe actif comme mon groupe les ambitieux du web c'est un groupe qui est un groupe facebook vous avez trois questions pour rentrer, donc c'est un groupe ultra ciblé si vous ne répondez pas aux questions vous ne rentrez pas dans le groupe si j'estime que vos réponses ne correspondent pas aux autres personnes d'une groupe vous ne rentrez pas dans le groupe donc toutes les des personnes qui sont dans ce groupe ce sont des personnes qui elles aussi veulent développer leur activité en ligne et donc le fait de pouvoir rentrer dans ce groupe de partager vos questions de dire ben voilà j'ai telle problématique telle problématique et d'avoir des personnes qui répondent ou d'avoir des personnes qui partagent leur succès et eh bien ça va vous permettre justement de répondre à ce pourquoi et donc de pouvoir évoluer plus rapidement euh, autre façon de rejoindre un groupe, vous avez les groupes locaux, ce qu'on appelle euh, les BNI, euh, les, par exemple tous les, les réseaux, en fait, ce qu'on appelle des réseaux. Euh, malheureusement, ce sont souvent des réseaux qui demandent une cotisation, euh, c'est-à-dire que co vous devez payer de façon mensuelle ou annuelle pour rejoindre ce groupe. Ce sont souvent des groupes qui développent en local, donc ça peut être une très bonne solution pour vous en fonction de votre activité. Pour moi, ce n'est pas l'idéal. Euh, parce que pas des gens qui sou... ce sont des gens qui souvent développent leur activité de façon traditionnelle et je ne développe pas mon activité de façon traditionnelle donc les gens vont souvent me demander des conseils mais ils vont continuer à faire leur réseau etc donc en style de groupe vous avez le BNI qui est aujourd'hui le, le plus connu vous avez également euh, femmes chef d'entreprise et vous avez également le réseau Bond euh, que je connais bien puisque j'ai failli en faire partie et que j'ai une de mes amies qui en fait partie euh, troisième façon de euh, créer un environnement de croissance euh, bah c'est ce que je vous parlais tout à l'heure des groupes mais des groupes de niche c'est-à-dire n'allez pas dans un groupe d'entrepreneurs Allez par exemple dans un groupe d'entrepreneurs du web, comme en groupe les ambitieux du web, ce sont uniquement des personnes qui veulent développer leur activité sur internet. Euh, vous pouvez également aller dans un groupe pour les formateurs, vous pouvez également aller dans un groupe pour les naturopathes, vous pouvez aller dans un groupe par exemple pour les esthéticiennes et les coiffeuses, je sais que ça existe aussi. Choisissez un groupe niché. Plus le groupe va être niché, plus les personnes vont avoir tendance à partager leur succès ou Poser des questions. Je vais aller un chouïa plus loin par rapport à l'histoire du groupe. Essayez de choisir un groupe en ligne. Euh, je vous parle d'un groupe en ligne parce qu'en fait c'est beaucoup plus élitiste. C'est beaucoup plus difficile de trouver à 30 km autour de chez soi 10 personnes qui veulent atteindre vos objectifs ou les dépasser. Et c'est très difficile de trouver dans un groupe à 30 km de chez soi sauf si on est à Paris. Là actuellement je suis à Maison Lafitte donc je suis juste à côté de Paris. Donc forcément sur Paris il y a beaucoup plus de personnes qui sont euh, ambitieuses, motivées parce qu'il y a beaucoup plus de personnes au mètre carré mais les personnes que vous connaissez à 30 km autour de chez vous ne sont pas forcément les personnes qui vont vous aider à développer votre activité ou qui vont vous stimuler à développer votre activité donc moi je vous conseille de choisir un groupe niché et comme je vous dis je vais aller encore plus loin euh, choisissez un groupe niché créé par une personne qui a déjà beaucoup de succès ça euh, ne prenez pas le premier groupe que vous allez voir. Euh, par exemple, moi j'ai 12 000 personnes sur ma page Facebook, euh, j'ai voilà, plusieurs personnes, etc. Donc quand je vais créer euh, un contenu pour développer son activité sur Internet, notamment sur Facebook, eh bien je sais de quoi je parle. Je, si vous souhaitez développer votre activité sur Facebook, votre personal branding, etc., mon groupe est très bien. Si vous souhaitez créer euh, des formations en naturopathie, je ne suis pas une experte en naturopathie. Mon groupe ne sera pas bien. Donc, choisissez vraiment quelque chose, un groupe ultra niché, tenu par une personne qui a déjà les résultats que vous voulez. Ça, c'est extrêmement important. Prenez le temps avant de rentrer dans le groupe. Prenez vraiment le temps, euh, déjà, de regarder les personnes qui sont, de regarder le succès de la personne qu'elle a, si elle a une chaîne YouTube, une page Facebook, comment elle est sur Instagram, etc. Euh, donc et ensuite le, le troisième endroit où vous pouvez euh, quatrième même quatrième endroit où vous pouvez créer justement un environnement de croissance c'est les masterminds. Vous avez les formations, mais dans certaines formations vous avez également une partie mastermind. Alors qu'est-ce que. Euh, alors, dans les. Alors on va, on va le diviser en deux. Si vous rentrez dans une formation, prenez une formation dans laquelle il y a des coachings communs. Dans ma formation « Votre marque, c'est vous », on a un coaching une fois par semaine, deux avec moi, euh, un avec euh, une coach, euh, coach, une vraie coach, moi je suis pas coach, hein. <rire> je ne suis pas la formation de coach, et on a également une formation une formation fois, euh, un accompagnement une fois par mois avec une professionnelle de la vente qui est là pour aider, pour tout ce qui est closing, etc. Donc si vous voulez rentrer dans une formation, assurez-vous, de choisir une formation dans laquelle il y a justement cette partie coaching qui va vous permettre également de découvrir les autres personnes qui sont dans la formation. Je suis rentrée au mois de au mois de mars dans une formation que pour moi j'ai payé trop cher par rapport à ce que j'en ai tiré aujourd'hui. Alors peut-être que par la suite j'en tirerai plus, mais pour moi aujourd'hui je l'ai payé trop cher. Par contre, en rentrant dans cette formation, j'ai découvert une personne. Une personne... Bah très sincèrement, qui vaut le coup d'avoir payé ce prix-là. Parce que c'est une, si tu te reconnais, Asia, <rire> c'est une personne qui est comme moi, qui est maman solo, qui a deux filles, euh, qui a eu des, des problèmes de vie atypiques, comme toute maman solo, ou même comme toute personne, et pourtant qui, a eu, qui développe son activité, qui est en train de faire construire sa maison. Je suis moi-même propriétaire de ma maison. Et vous voyez, d'être avec une personne comme ça, eh bien, ça vaut le coup. Donc, rentrez dans une formation dans laquelle il y a des coachings communs qui vont donc vous apporter, mais qui vont vous permettre aussi d'entrer en connexion avec d'autres personnes. L'autre type de groupe dans lesquels vous pourriez rentrer, c'est les masterminds. Euh, un mastermind, euh, en fait, c'est tout simplement un rendez-vous. Alors, ça dépend des masterminds. Hein. Euh, les prix, pareil, hein. vous avez des masterminds à 200 euros, vous avez des masterminds à 40 000, 50 000, 100 000 euros l'année. Et euh, eh bien le but c'est de rentrer dans ce mastermind avec un projet Et justement d'atteindre ce projet Et ensuite en fonction de la durée du mastermind En général c'est en moyenne un an Et euh, eh bien vous allez mettre Vous allez suivre d'autres personnes qui elles aussi vont évoluer en ayant suivi cette formation Pour ma part j'ai un mastermind qui s'appelle Énergiste à marque Où il y a plusieurs axes de développement En général c'est soit, soit on crée un produit Soit on augmente sa visibilité euh, et moi par, par contre ce sont des mastermind de trois mois. Pourquoi Parce que euh, je trouve que tenir, euh, il faut trois mois pour concrétiser un projet et en avoir les résultats. Pour moi, ça suffit. Après, si les personnes veulent renouveler, elles le peuvent. Mais c'est un projet trois mois. On se voit une fois par semaine et une fois par semaine, on parle de comment développer cette activité. On est tous. En caméra où tout le monde se voit il y a des connexions qui se créent d'ailleurs le premier mastermind que j'ai créé c'était au mois d'avril de cette année donc ça a duré trois mois ça s'est fini début juillet et en fait j'avais créé un groupe sur whatsapp et mes clientes m'ont demandé si je pouvais garder le groupe ouvert pour qu'elles restent en contact et ça c'est vraiment ce que désire toute personne qui crée un mastermind c'est arrivé non seulement à créer une connexion avec ses apprenants, mais également de faire en sorte qu'il y ait une connexion entre apprenants. C'est pour ça que je vous parlais de, de créer un environnement de croissance. Parce qu'elles sont restées en contact, elles se parlent et pourtant elles ont différents niveaux. Il y en a qui sont très avancées en local mais pas du tout sur internet. Il y en a qui sont très avancées sur, sur internet mais pas du tout, euh, qui n'ont pas fait les mêmes, euh, comment dire, qui ont beaucoup de, de, de résultats. Mais qui n'ont pas encore mis en place les fondamentaux, ce que vous, pouvez, vous allez voir dans une autre vidéo. Euh, mais voilà créer cette unicité, pour moi le mastermind c'est la meilleure solution. Pour moi réellement, si vous devez choisir en commun, c'est prenez une formation avec coaching de groupe à échelle humaine, prenez pas une formation où il y a 1000 personnes, vous allez être perdu si en plus vous êtes une grande timide comme moi, mais c'est même pas la peine, vous n'allez même pas parler euh, soit une formation avec un coaching commun, soit prenez euh, une, euh, un mastermind choisir <rire> ça aussi c'est la question ok euh, on va être dans un groupe euh, on va être entouré mais qui on choisit pour ça et eh bien regardez les références déjà lorsque vous souhaitez rentrer dans une formation payante ou dans un mastermind ou même dans un groupe hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure vérifiez que la personne qui a créé le groupe est déjà ces résultats là comment on fait bah, tout simplement on va regarder les témoignages clients on va regarder chacune des chaînes euh, chaîne YouTube, la page Facebook, etc. pour voir si la personne poste souvent, si elle est en interaction avec ses clients, s'il y a des personnes qui le suivent, etc. Donc prenez le temps de regarder les références et surtout prenez le temps. <rire> euh, donc quand je dis prenez le temps, c'est pas prenez 10 jours, hein, mais vraiment de, de prenez peut-être 30-40 minutes avant de, de, de savoir si cette personne a déjà les résultats que vous voulez avoir. Euh, la deuxième chose que je vais vous conseiller pour choisir et eh bien c'est de trouver quelqu'un qui a vos valeurs. J'ai un atelier sur les valeurs, je, je le referai en octobre. Euh, en fait les valeurs c'est ce qui va vous permettre de, de synchroniser, de fusionner d'une certaine façon avec une personne. Quand une personne a les mêmes valeurs que vous, eh bien, vous allez avoir envie de la suivre parce qu'elle va avoir, elle va emprunter la même route que vous. Je vous ai posé tout à l'heure, euh, c'est pas dans cette vidéo, mais je vous posais justement souvent la question c'est est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez faire est que est-ce euh, est que vous, vous êtes persuadé que ce que vous allez apporter va aider euh, Est-ce que vous êtes persuadé que la formation ou l'accompagnement que vous faites aujourd'hui va apporter une transformation aux autres c'est une question que je pose souvent. Pourquoi Parce que pour moi, être authentique et avoir euh, emmené quelque chose de concret, emmener de la valeur, c'est très important. Parce que je suis quelqu'un qui suis euh, très droite et je ne veux pas accompagner ce que j'appelle des marchands de rêve. Je veux vraiment accompagner des personnes qui désirent apporter une transformation. Donc... Par contre, vous pouvez être une personne qui désire euh, gagner de l'argent rapidement en s'en fichant d'écraser les gens ou de vendre des produits faux. Euh, ok, vous n'allez pas travailler avec moi parce que vous n'allez pas trouver ces valeurs chez moi. Moi, j'ai besoin d'avoir euh, des personnes qui sont authentiques, qui, qui veulent euh, vraiment développer une, une visibilité énorme, euh, un revenu énorme. On ne va pas s'en priver. Hein. Mais... Euh, Prenez quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous. Ensuite, euh, oui, une chose aussi, je, je l'ai marqué ici, mais investissez. Je sais que des fois c'est difficile et qu'on n'a pas les budgets et qu'on se dit ok, ça a l'air super, mais j'ai pas l'argent ou j'ai pas envie de mettre l'argent là-dessus. Je comprends. Très sincèrement, je comprends complètement. Par contre, se créer un environnement de croissance, c'est difficile. Avoir une personne qui va répondre à tous vos besoins, c'est difficile. Euh, avoir, être dans, euh, réussir, c'est difficile. Même si pour moi, la réussite est une suite d'actions logiques. Je vous le dis souvent, euh, la réussite est une suite d'actions logiques. C'est juste une chose que vous devez mettre l'une après l'autre. Je l'ai testée avec des clientes, je l'ai testé sur moi-même, ça fonctionne. Par contre, osez investir dans une formation avec un coaching ou dans un mastermind, parce que vous allez avoir un avant, un après. C'est obligé. Vous allez avoir un avant et un après. Et en plus, comme vous avez investi financièrement, vous allez vous sentir investi. Vous allez vous dire, ok, j'ai investi cette somme, bah, il faut absolument que je rentre dans mes frais. Donc, je vais être assidu, je vais être à tous les coachings, je vais implémenter tout ce qui est dit, je vais suivre toute la formation. Il faut absolument que vous osiez vraiment passer cette étape. J'ai beaucoup de gens qui me disent, oui, Izzy, ta formation, elle est trop chère. Non Ma formation, enfin, quand je parle de, de votre marque, c'est vous qui est ma formation la plus complète, euh, c'est un accompagnement à vie. Parce que les personnes qui rentrent dans la formation, même si c'est six mois marqués sur le site, elles restent autant qu'elles veulent. Elles viennent à tous les coachings qu'elles veulent. Je réponds à toutes leurs questions. Quand il y a un souci technique, euh, je suis là. Parce que j'ai aucun souci avec la technique. Vous le savez, à la base, je suis développeur web. Donc, elles ont un problème sur le site internet. Je prends le contrôle à distance. Elles ont un problème sur un tunnel de vente. Je prends le contrôle à distance. Il euh, y a un truc qui ne fonctionne pas sur leur Facebook. On va analyser le Facebook. Et on va voir ce qui ne fonctionne pas. Et on va faire en sorte que ça fonctionne. Mais ça a un coût. On n'est pas à 50 euros la formation. Bien sûr ni toutes les formations sur lesquelles j'investis. Là, par exemple, dans quelques minutes, j'ai rendez-vous avec euh, un nouveau coach. Je sais que ça va me coûter quelque chose. Donc, euh, parce qu'aujourd'hui, je veux euh, scaler mon activité encore plus haut. Donc, forcément, si moi-même, je veux atteindre euh, les 200, 300, 400 000, voire même 1 million sur quelques mois, euh, eh bien à moi aussi d'investir un certain pourcentage de ce futur revenu pour arriver à ce résultat. Et puis, si vous-même, vous n'êtes vous pas capable d'investir dans une formation, comment est-ce que, si vous avez vous-même ce blocage vis-à-vis -vis de l'argent Énergétiquement, votre client en face va le sentir et va vous renvoyer exactement la même phrase. « Je n'ai pas le budget pour » parce que vous raisonnez cette énergie. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment à investir, prenez le temps de choisir les personnes avec lesquelles vous allez être accompagné pour avoir les résultats que vous voulez, mais vraiment euh, prenez le temps d'investir en vous. Et quand je parle d'investir, je parle d'argent. Parce qu'à un moment, tout ce qui est gratuit, c'est bien, mais je peux vous assurer que toutes les personnes qui font du contenu gratuit, allez, 99% des personnes qui font des contenus gratuits, ne vous disent pas tout afin de vous donner l'eau à la bouche pour qu'ensuite vous reveniez en formation. D'accord ou en accompagnement ou autre. La solution, la solution, je vous en ai parlé tout le long en fait, hein. c'est tout simplement bah, de rentrer dans une formation ou d'un groupe. Euh, moi la solution, je conseille en général, euh, soit vous n'avez pas les fondamentaux du tout, vous n'avez pas de site internet, pas de tunnel de vente, etc. Dans ce cas-là, bah, prenez la formation votre marque, c'est vous, parce que vous allez apprendre à tout faire et en plus je suis là, vous avez euh, Valérie qui est là au niveau du coach, vous avez Lauriane qui s'occupe de la partie vente, euh, et moi je suis là, d'accord et, euh, et si vous êtes plus avancé, que vous avez déjà ça en place, et que depuis quelques temps, bah, vous avez quelque chose qui ne fonctionne pas, eh bien tout simplement, bah, rejoignez mon mastermind, c'est un mastermind de trois mois, et euh, on implémente de suite, je suis là de suite, toutes les semaines je suis là, pour euh, analyser ce que vous avez fait, c'est des petits groupes, sur le dernier mastermind on était 8 parce que je voulais pas en avoir trop je pense qu'on pourrait aller jusqu'à 10 mais pas plus et je fais un lancement de mastermind tous les trimestres donc euh, septembre, euh, janvier euh, quelque chose comme ça <rire> tous les trimestres en tout cas euh, euh, voilà donc septembre, janvier, mars et puis l'été j'en fais pas parce que je trouve que les gens ne sont pas forcément disposés mais je changerai peut-être l'été prochain voilà, donc si vous êtes intéressé par votre marque C'est vous ou si vous êtes intéressé par à euh, marque, euh, oui à marque, donc au Mastermind, vous allez dans la description dessous vous avez un lien pour prendre un rendez-vous avec moi, avec moi personnellement, euh, pour en parler parce que c'est moi qui vais vous accompagner et donc je vais être sûre que bah, vous soyez la bonne personne pour entrer avec les autres personnes pour justement qu'il y ait cette synergie au niveau du groupe euh, voilà, je crois qu'on a fait le tour donc vraiment, euh, créez-vous un environnement de croissance hein. vous pouvez, euh, si vous n'êtes pas forcément prêt à rentrer dans une formation ou investir en temps parce que l'investissement, euh, on investit en argent, en temps mais aussi en énergie hein. euh, si vous ne souhaitez pas investir aujourd'hui, vous n'êtes pas prêt à investir en énergie ou en temps dans une formation ou dans un mastermind, rejoignez mon groupe Les Ambitieux du Web. On fait un live tous les mardis à 13h30. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, euh, ben vous me mettez un petit pouce. Si vous avez des questions ou si vous avez d'autres idées pour créer un environnement de croissance, eh bien, tout simplement, mettez-les dans les commentaires. Hein, ça m'aidera moi, peut-être pour une prochaine vidéo et ça aidera sûrement les personnes qui vont regarder. Euh, moi je vous souhaite une excellente fin de journée, vous avez plein plein de vidéos à regarder sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas, si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous aurez euh, ben les notifications. Je vous le répète, excellente fin de journée et surtout, n'oubliez pas, votre marque c'est vous